Maintenant on va revenir aux origines des, de la télécommunication. Donc avec un protocole qui a été testé il y a, il y a très longtemps entre eux, des, des îles, donc à Hawaï. C'est <coughs> pour ça que ce, ce protocole s'appelle la loi. Et donc ça va nous permettre d'avoir les bases un peu des, des protocoles qu'on va voir par la suite. Donc, vous avez vu qu'on avait des une famille de protocoles qui commençait par le nom CSMA. Donc CSMA, ça veut dire Carrier Sense Multiple Access. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va écouter la porteuse avant de parler. Si on entend quelque chose, on se tait, parce qu'on sait que quelqu'un d'autre parle. Alors, Aloha n'est pas du tout dans cet esprit. Aloha, c'est j'aimais quand je peux. Et s'il n'y a personne qui parle en même temps que moi, bah, ça se passera bien. Si quelqu'un parle en même temps que moi, eh bien le message est brouillé et on l'a perdu. Alors. Donc, voilà un peu le, le principe. Donc, on va donc l'utiliser sur une liaison radio. C'est donc, euh, ça c'est le principe de CSMA. Par contre, à l'OA on émet quand on... Alors, on va essayer de faire une modélisation mathématique de, de ce protocole. C'est pas mon fort, mais j'ai essayé aussi de, de le faire. Donc, pour... D'abord, on va prendre des hypothèses assez restrictives. En gros, on va supposer qu'on a un nombre infini de stations. Donc, on a un nombre infini de stations et l'ensemble de ces stations génère un trafic donc modélisé par un processus de Poisson. Donc, c'est-à-dire une interarrivée exponentielle suivant une loi exponentielle entre, entre les messages. Donc, on va noter plusieurs variables. Donc, on a donc, la durée du message, donc qui va être T. le nombre de messages générés par le système que l'on va appeler lambda et puis deux indicateurs de charge, en gros G et S G c'est le nombre de messages émis par seconde et S c'est le nombre de messages qui ont réussi donc qui n'ont pas été collisionnés donc qui ont été envoyés intégralement, donc sans que quelqu'un d'autre émette en même temps que nous donc c'est le nombre de messages que l'on va émettre par seconde. Donc les messages sans collision. Donc la question est quelle est la, la probabilité que ça passe sur donc qu'on puisse émettre un message sans collision. Eh bien ici donc déjà on va essayer de se placer à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a un système donc, on va considérer le réseau comme une boîte noire. Et donc, vous émettez un trafic dans cette boîte noire. Vous avez un trafic rentrant. Eh bien, on a un trafic sortant. Donc, on a appelé ça lambda, donc le trafic rentrant. Et on va avoir donc euh, G, qui est le... Le trafic est mis. Donc, ce que l'on va faire, c'est émettre. Donc, si ce message-là veut passer correctement, quelle est la probabilité que ce message-là passe correctement sur le réseau Eh bien, en fait, il ne faut pas... Donc, j'ai mon message. Et j'ai deux périodes dangereuses. Première période dangereuse, c'est si quelqu'un aimait avant, pendant la durée T ici. Parce que si quelqu'un aimait avant, pendant la période T, eh bien, il va y avoir un bout de son message qui va brouiller un bout de mon message. Parce que je ne suis pas ici en écoute de porteuse, j'aimais quand je veux. Donc, je ne vais pas détecter cette émission. Maintenant, si quelqu'un aimait pendant que j'aimais, eh bien, son message, un bout de son message, va brouiller mon message. Donc, la probabilité que mon message passe, eh bien, est équivalente à la probabilité qu'il n'y ait pas d'émission pendant une période de T. D'accord Si personne aimait... Donc on a un nombre infini de stations. Donc le fait que je me place, moi, à écouter, je veux dire, on a toujours l'infini derrière nous. Donc, on, le fait de se placer notre, en tant qu'observateur ne va pas changer les calculs. Et donc, la probabilité de succès, si on reprend donc la, la loi de Poisson, donc vous avez ici la probabilité pendant T d'avoir une émission est donnée par cette formule. Donc ici, qu'est-ce que l'on fait ben, On regarde pour k égale 0. Pendant une donc Probabilité d'émettre 0 message pendant une période de T. Et donc c'est la probabilité que on ne soit pas embêté par les autres stations. Donc ça nous donne, donc en simplifiant l'équation, donc exponentielle de moins 2 Gt. Donc, on a ici la probabilité de succès. Alors, la probabilité de succès, c'est aussi donc, la probabilité d'émettre correctement sur la probabilité, pardon, le trafic émis correctement sur le trafic total émis. Et donc, l'autre point aussi, donc ça, c'est une formule dont il faudra se rappeler. L'autre <rire> formule, c'est si on inverse donc ces deux termes, on se retrouve avec le nombre de transmissions nécessaires pour que ça se passe bien. Alors, on va essayer de le regarder sur un, un graphique, pour avoir une vision un peu intuitive de, de ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que l'on a ici On a donc le trafic global. Alors, on va le placer sur des valeurs normalisées. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais en gros, une valeur normalisée, c'est le pourcentage d'occupation du canal. Donc, au niveau de la charge, je peux avoir une charge supérieure à 100 si j'ai toutes les stations qui émettent en même temps. Eh bien, on va avoir plus de 100 de demande, de capacité de mon canal, de trafic à transmettre, donc quelque chose qui est supérieur à la capacité de mon canal. Par contre, en sortie, évidemment, je ne peux avoir qu'au maximum en théorie, 100% de la capacité de mon canal. Mais ces 100% ne sont possibles que si j'ai vu bon moment. Or, je ne connais pas ce bon moment, parce que je ne sais pas ce que font les autres. Donc, on va avoir des, euh, des problèmes. Alors, je prends un exemple, c'est des valeurs tirées au hasard. Ici, on a une charge très faible du réseau. Et on a, donc ici, on voit le canal. Et on voit ici les machines... Donc on a ici on a un nombre infini de stations qui vont faire une charge ici relativement faible. Donc en gros c'est presque un paquet de durée de T par seconde. Eh bien vous voyez ici, avec une très faible charge, il n'y a pas de problème, on n'a eu aucune collision, et tout le monde est passé sans problème. Maintenant j'augmente un peu la charge. Donc en augmentant <rire> la charge. Je vais me retrouver avec des situations où ça va bien marcher. Par exemple, cette station a pu émettre correctement, mais ces stations ici se sont collisionnées. Donc, celle-là et celle-là ont empêché la transmission. Celle-là et celle-là ont empêché, n'ont pas pu transmettre aussi parce qu'elles se sont brouillées mutuellement. Après, là, on a un, un cas, un ensemble d'émissions de, de, de où ça marche. Et puis ici, on va se retrouver encore avec une collision, et après, un cas où, où ça marche. Donc là, en augmentant un peu la charge, on s'aperçoit donc qu'on a euh, des, des problèmes. Et évidemment, les stations qui sont ici, comme elles n'ont pas émis, eh elles vont vouloir réémettre. Alors, on peut avoir une méthode simple pour euh, montrer que ça marche, détecter les collisions ou pas, c'est par exemple d'avoir un canal retour. Donc là, je vous parle du canal aller c'est-à-dire transmettre les données. Donc vous avez sur toutes les îles des émetteurs, et vous allez avoir un émetteur, un récepteur central qui va récupérer l'ensemble des messages. Et ensuite, cet émetteur peut rediffuser ce qu'il reçoit. Donc, une station émet son message. Si, plus tard, elle voit sur ce canal qu'il a bien été reçu, eh bien, elle sait que tout le monde l'a reçu. Si, par contre, elle ne le voit pas, eh bien, elle s'aperçoit qu'il y a eu un problème de collision. Et donc, il va falloir qu'elle recommence la transmission de son message. Donc, stations là par ce genre de mécanisme d'écho au niveau d'un élément central et eh bien vont pouvoir s'apercevoir que leur message n'est pas passé et donc vont tenter de le réémettre et en tentant de le réémettre et eh bien on va <coughs> augmenter la charge que l'on va faire subir au canal puisqu'on a toujours un nombre je rappelle l'hypothèse d'un nombre infini de stations est important parce que même si on a des stations là qui sont bloquées sur leur message et qui vont retransmettre on a toujours un trafic euh, suivant une voie un processus de poisson, qui arrive sur le réseau. Et donc, le fait qu'une station soit bloquée ici plus pas sur le trafic entrant. Donc, on va avoir le trafic entrant qui va vouloir sortir, et les stations qui ont collisionné vont s'ajouter à ce trafic entrant. Et donc, on va avoir un trafic supplémentaire. Ayant un trafic supplémentaire, évidemment, on va augmenter le nombre de collisions. Donc là, je prends un exemple un peu plus chargé. Vous voyez qu'ici, ça se passe un peu moins bien. On a plein de, de collisions. On a plusieurs stations qui émettent en même temps. Et donc, on a moins en moins, proportionnellement, moins en moins de trafic utile qui sort du réseau. Et quand on augmente la charge au maximum, par exemple ici, vous voyez qu'on a une charge importante sur le réseau, mais en fait, on n'a plus aucune information utile qui sort du réseau. Alors la question est quelle est la charge maximum que je peux mettre sur le réseau. Donc on a, on a vu la formule tout à l'heure. Donc on a ici, on a vu que la probabilité de succès c'était exponentielle de 2 moins G. Et donc ça la probabilité de succès c'est aussi on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on émet sur donc, la charge que l'on donne au réseau. Donc, ce qui va sortir réellement, divisé par ce qui est émis réellement sur le réseau. Donc, on peut le normaliser hein, avec cette formule. Donc, on peut prendre les pourcentages plutôt que la charge par seconde. Ça revient à peu près au même. Et donc, on arrive à cette formule que ce qui sort du réseau, c'est égal à ce que l'on soumet multiplié par l'exponentielle de moins 2. <coughs> Donc on prend cette formule et qu'est-ce que l'on s'aperçoit Eh bien, premièrement, que dans ce cas d'Ethernet, d'Aloa, de, je ne pourrai jamais charger mon réseau à plus de 18%. Si... Je suis, vous voyez, sur un trafic inférieur à la moyenne. Donc, j'ai ma... Banque. Ça, c'est 50% de la bande passante. Donc, si j'ai un trafic qui est inférieur à 50% de la bande passante, j'arriverai à charger mon réseau à 18%. Donc, j'ai que 18% au mieux qui sortira. Donc, s'il y a 18% qui sort, eh bien, vous avez 72% qui reste dans le système et qui va s'accumuler avec reste. Donc, ça, c'est déjà... Un, un premier, une première information importante, c'est supposer que vous ayez euh, dans chaque station à un petit génie qui vous dise à quel moment vous pouvez émettre. Donc il a une vision globale, il sait quel est l'état du réseau, et eh bien il vous donnerait un slot en disant « vas-y, tu peux y aller ». Et vous êtes sûr que ça passe. Donc là, on pourrait charger le réseau à 100%. Mais comme ce petit génie n'existe pas, on n'a pas cette vision du réseau et eh bien en émettant aléatoirement quand on en a besoin et eh bien on se retrouve simplement avec au maximum une charge de 18% de notre réseau. Donc ça c'est un, un une première information importante de ce protocole. Deuxièmement ce qui est important de voir c'est qu'on a un protocole très instable. C'est à dire que ici par exemple quand je suis à 80% de charge de mon réseau, se dire, tout va bien. Parce que quand je charge mon réseau à 80%, j'ai par exemple 10% de mon trafic qui sort. Comme ça, c'est bien, mais il y a un peu qui sort. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce point-là est très instable. C'est-à-dire que le réseau ne restera jamais dans cet état. C'est juste un état transitoire, et très vite, on descend cette courbe, et on va donc avoir voyez, une charge de 200% du réseau, une charge de 300% du réseau, 400% du réseau, etc. C'est-à-dire qu'on a, a, a 4 fois plus de données à émettre qu'on a la capacité d'émettre. Donc ça veut dire qu'on ne va rien émettre, parce qu'il y a trop de collisions, tout le monde émet en même temps. Et en plus, il y a du trafic qui rentre. Puisqu'on a un nombre infini de stations, donc on a du nouveau trafic qui arrive et on n'arrive pas à écouler l'ancien. Donc, ce qui fait que la charge du réseau ne fait qu'augmenter, et on se retrouve donc avec la possibilité de transmettre une seule donnée utile. Donc là, cette partie du réseau est absolument instable, et donc on ne peut rien faire avec le réseau. L'autre côté, donc si je suis par exemple à 20% de charge de mon réseau, eh bien, on va, écou on va écouler par exemple on va pouvoir écouler 15% du trafic. Et donc, ça veut dire que je vais, de cette manière-là, écouler quand même une partie importante de mon trafic. Et si mon réseau n'est pas trop chargé, le coup d'après, ben, je vais peut-être pouvoir faire passer les données qui n'avaient pas passé la première fois. Et donc là, quand on est dans une, période, une phase où notre réseau est peu chargé, eh bien, on a une certaine stabilité parce que un coup, on ne peut pas le faire, mais le coup d'après, ça va peut-être passer. Par contre, plus je me rapproche du maximum, plus je peux passer à un moment donné du côté des 50% de charge, et dès que je suis passé au niveau des, des supérieurs à 50% de charge, eh bien, mon réseau va devenir complètement instable, et la charge va s'accumuler, et je ne, accu... je ne pourrai plus éliminer de données. Il y aura trop de données, et mon réseau sera chargé. Donc ça, c'est un problème. Alors, en PC la semaine prochaine, on, on verra un exemple. Par exemple, le GSM utilise cette méthode Aloha pour parler. Quand vous avez un téléphone portable qui veut faire un appel vers le réseau, eh bien, il faut quand même qu'il commence à parler avec le réseau. Et donc, il va utiliser un slot dans lequel il va émettre ses données. Alors, s'il n'y a personne autour de vous qui veut téléphoner au même instant, eh bien, ça va passer. Si par contre, deux personnes veulent téléphoner au même instant, ou une personne veut téléphoner, une autre veut envoyer un SMS, eh bien, il va y avoir une collision au niveau de l'émission des données, et le réseau ne comprendra pas la même. Donc, il faudra réessayer une nouvelle fois. Donc, ce qui fait que ce sont des protocoles qui sont utilisés, mais on ne peut les utiliser que dans les endroits, dans les zones, où on est peu chargé. Alors, ça c'est un premier exemple. Maintenant, on peut essayer d'optimiser le protocole. Par exemple, en, en mettant une, une horloge. Cette horloge va donner des bips. Et je n'ai le droit d'émettre des données qu'au BIP de l'horloge. Alors quel est l'intérêt de ça Eh bien, c'est que je vais réduire mon risque de collision. Les machines qui veulent émettre pendant que j'émets mes données, ne vont pas pouvoir émettre, parce que mon bip est passé. Mon top d'horloge est passé, et donc vont devoir attendre le prochain bip pour émettre les données. Donc le seul risque que l'on a d'avoir une collision, c'est que pendant la période précédente, on ait une station, en plus de la mienne, une station qui va émettre des données. Donc dans ce cas-là, la probabilité d'avoir un succès, c'est la probabilité d'avoir émis, qu'on n'ait aucun message d'émis pendant une période T. Ça nous donne, on reprend la même formule, et on arrive donc à... Exponentielle de moins g. Comme on a vu que la probabilité de succès c'était donc s sur g, ben on peut, donc en combinant ces deux formules, savoir que la probabilité de succès est égale, à, enfin, là, ce qui sort est égal à g exponentielle de moins gx. Et dans ce cas-là, on a quelque chose d'un peu mieux au niveau performance, puisque on est ici à une charge de 100%. Donc le maximum est atteint. Quand on charge à 100% notre réseau, on charge à 100% notre réseau, on a droit à ce moment-là d'avoir le trafic qui va utile, qui va sortir, et de 36%. Donc là, je sais que quel que soit le système, déjà, je n'arriverai pas en côté à avoir plus de 36% d'utilisation de ma bande passante. Donc ça, c'est un, un premier critère, mais je sais aussi comme dans l'autre cas, que ben quand j'arrive à 100% de charge, comme j'ai 36% qui passent, ça veut dire que j'en ai 64% qui ne passent pas. Et ces 64% vont s'accumuler avec le trafic entrant. Ce qui fait que comme j'étais déjà à 100% de mon, ma charge de réseau, eh bien le trafic entrant plus mes 64% vont faire que je vais passer très rapidement sur une charge supérieure à 100%. Une charge entrante supérieure à 100%. Donc, ça veut dire que je vais émettre moins. Donc, en émettant moins, bah, j'aurai peut-être 30% de, de succès. Au coup d'après, bah, je vais accumuler, euh, je vais avoir tout ce qui n'a pas passé qui va s'accumuler, plus tout ce qui arrive. Donc, je vais encore augmenter la charge de mon réseau. Je vais émettre moins, ainsi de suite, et je me retrouve dans cette période d'instabilité. Donc, j'arrive à la fin à ne plus émettre de données, mais simplement une bouillie. Qui est l'émission de l'ensemble des stations. Donc, ce qui fait que, avec LOA, ça peut bien marcher simplement, que ce soit en sauté ou en non sauté, que si la charge soumise est relativement faible. Si la charge soumise devient un peu plus grande, à ce moment-là, ça passe pas. Oui Oui. Mais si les stations ne sont pas avec de la base, on risque d'avoir ce genre de choses. Donc, de soit, soit on a une période de garde, et à ce moment-là, on a un top d'horloge, mais on a une zone dans laquelle on n'aimait pas pour éviter ce genre de, de choses, ou on est sur des réseaux qui ont une faible étendue, et à ce moment-là, la propagation devient négligeable. Donc, par exemple, si je prends le, le cas du GSM, donc sur le GSM, on va avoir ça entre le terminal et la station de base. Et donc là, la, la propagation est négligeable. Mais si on le fait sur des centaines ou des milliers de kilomètres, là on peut avoir ce genre de hum? Le Je ne sais pas. Je suis pas un spécialiste du, du GSM, je pourrais me renseigner pour, pour voir. Mais ça peut être peut-être... Euh, oui Donc, Comment on synchronise aussi les signaux d'horloge Les signaux d'horloge, c'est-à-dire au niveau de, de ce que je vais émettre Oui. Entre les différents émetteurs Alors, ça, je ne sais pas dans Aloha comment on fait. Dans les réseaux euh, Wi-Fi ou autres, on va envoyer dans le slot. Alors, ça dépend comment on fonctionne. Par exemple, en 3G ou en GSM, c'est la BTS qui va nous donner les slots. Donc, elle va nous dire à tel moment, tu as le droit d'émettre. Et donc, il va y avoir un silence ici, pendant lequel les stations ont le droit d'émettre. Donc, la station, elle, a quand même un quartz assez précis pour ne pas dériver entre deux tops. Et donc, à ce moment-là, elle peut émettre son, ses données à cet endroit-là. Une autre solution, ça serait, mais si ça impliquerait des temps T relativement plus longs, c'est d'avoir un signal connu au début, un préambule, pour permettre à l'horloge du, ré, du récepteur de se synchroniser. Donc voilà. Alors, ça c'était pour Aloha. Au niveau du CSMA/CD, eh bien, du, du CSMA, pardon, on a donc là, ici, j'ai représenté le, le schéma classique d'une émission de, de données. Eh bien, je vais avoir deux temps qui sont importants. Un temps, c'est le temps de propagation. Et un autre temps, c'est le temps d'émission de la trame. D'accord Donc, ici, en CSMA, ce que je vais faire, c'est écouter le canal. Et si j'entends rien, j'émets. Si j'entends quelque chose, ben, je n'aimais pas. Donc ici, à votre avis, donc ça c'est différent d'Aloha, où nous on émet soit quand on veut, soit quand on entend un top d'horloge. Mais on ne fait pas attention aux autres stations. Ici, euh, j'ai ce temps de propagation et ce temps de transmission. Alors quels sont les risques de créer des collisions dans cet exemple Pendant que, que ça donc on a un risque de collision par exemple cette station ici écoute le canal le considère comme libre parce elle n'a pas encore reçu justement d'autres messages donc celle qu'on se le considère libre émet ses données et crée une collision est-ce qu'on a d'autres endroits d'autres moments où on peut avoir des collisions On se retrouve dans ce cas où donc, cette station écoute le canal, voit qu'il est libre, émet les données, et une autre station ici écoute les, le canal, voit qu'il est libre et émet ses données. Et donc ici, on crée une collision. Donc on voit qu'on a une zone ici, Alors en fait on peut voir ici, on a une zone qui est dangereuse, dans laquelle on peut avoir des collisions. Donc si j'avais émis avant, ben l'autre n'aurait pas émis parce qu'il aurait détecté mon signal, mais à partir de là je peux émettre, l'autre ne détectera pas avant d'émettre et puis jusqu'à cette période-là. Donc pendant deux fois le délai de propagation, on a un risque de collision. A-t-on d'autres moments où on peut avoir des collisions Donc, l'autre cas, c'est par exemple, quand deux stations veulent émettre à cet instant-là. On va prendre une rouge et une verte. Donc, ces deux stations veulent émettre. Qu'est-ce qui va se passer ben, Toutes les deux vont détecter une activité. Donc, toutes les deux vont retarder leur transmission jusqu'à la fin de l'activité. Et après, eh bien, elle risque d'émettre en même temps et de créer une collision. Donc ça, c'est une autre, une autre possibilité qui peut arriver donc, dans où on va donc avoir donc, ces, euh, ces collisions. Donc, ce qui est représenté ici sur, sur le schéma, donc ici, les émissions qui se font pendant cette période-là peuvent créer des collisions, et celles qui se font pendant cette période-là ne vont pas collisionner cette trame, mais les stations qui sont qui émis ici vont se collisionner entre elles, peuvent se collisionner entre elles à la fin de l'émission de la trame verte. Donc c'est un autre cas. Donc il faut étudier tous ces cas pour étudier les performances donc, du CSMA dans, euh, dans ce type de réseau. Alors, ce que l'on va avoir, c'est plusieurs modes après de fonctionnement. On a un mode, par exemple, qui est utilisé dans Ethernet, qui s'appelle le mode 1 persistant, ou 1 persistent, pour éviter la confusion. Donc, ça veut dire qu'on a une probabilité 1 d'émettre après la fin de la trame. Donc si on a, plusieurs, on a accumulé plusieurs stations, la volonté de plusieurs stations d'émettre pendant l'émission de la trame verte, eh bien on est certain d'avoir une collision. Donc ça, c'est risqué. Alors, j'avais une discussion avec euh, Xavier Lagrange à ce sujet. Pour moi, je considère que la technologie est parfaite. Eh bien, par exemple, c'est le cas d'Ethernet. Et j'explique... En Ethernet, par exemple, vous avez la, la trame, une trame relativement courte, qui fait 1,5 kg, kg, donc 150, euh, 1500 octets. Donc si vous regardez par rapport à d'autres technologies de réseaux locaux, c'est vraiment très très petit. Et le but d'avoir des trames relativement petites, c'est de limiter l'accumulation des émissions venant des autres stations. Et donc comme ça, je réduis le risque de collision après. Ça, c'est mon côté optimiste. Tout, tout a été prévu. Pour Xavier Lagrange, c'est plutôt une erreur de conception d'Ethernet. Et quand ils ont fait la norme, ils ne se sont pas rendus compte de ce phénomène. Donc vous avez deux points de vue. À vous de, de choisir. Alors, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, l'autre mode de fonctionnement qu'on n'a pas dans Ethernet. mais on verra dans dans le Wifi, alors c'est pas exactement implémenté comme ça dans le Wifi mais c'est d'avoir ce qu'on appelle un mode P persistant c'est à dire que après la collision donc quand le signal redevient libre enfin, quand le canal redevient libre eh bien on tire une probabilité P pour savoir est-ce que l'on émet tout de suite ou est-ce que l'on attend et donc si on l'attend eh bien on peut soit trouver le canal libre où on peut retrouver le canal occupé parce que la station a tiré de la possibilité d'émettre tout de suite et donc elle émet son trafic et nous après l'algorithme du CSMA nous bloque pour réémettre nos données. Donc ça veut dire qu'ici, toutes les stations ne tirant pas la même valeur, on est tranquille. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous êtes intéressé par les maths, donc ça c'est pas terrible à lire mais vous pouvez aller télécharger cet article qui fait justement une analyse de tous les modes de fonctionnement des, termes, enfin, des protocoles d'accès en prenant donc ceux qu'on a vus qui considèrent l'Aloa, donc le pur à loi, donc avec 18% de maximum de charge. Vous retrouvez donc la loi slotée avec 36%, donc là, on a des formules qui sont relativement simples, hein, c'est celle qu'on a vue en cours, et vous avez donc pour le, donc le CSMA impersistant, eh bien, une formule un peu plus complexe, donc on ne va pas s'amuser à, à la démontrer en cours, mais qui donne, vous voyez, des résultats où on a une meilleure utilisation du réseau, puisqu'on monte ici jusqu'à une utilisation de 60%. Après, si après une collision, on a du persistant, vous voyez qu'en ayant des valeurs très faibles de tirage, eh bien, on élimine presque le risque de collision, ou plutôt on arrive à une occupation qui est très forte du canal. L'inconvénient, c'est qu'ici, eh le temps de transmission des données va être de plus en plus retardé, et donc on n'a plus de bonnes performances en temps de propagation. Donc, ce pas non plus des, des solutions qui sont réalistes. Donc, ce qui est plus réaliste, par exemple, comme je, je me répète, au niveau du Wi-Fi de, de, de, de, de GSM ou autre, c'est d'être sur des valeurs très faibles d'utilisation du réseau. Et à ce moment-là, n'importe quel protocole va fonctionner correctement. Et c'est presque un peu simpliste de dire ça. Ok. Donc voilà pour euh, un peu de maths. Donc maintenant, on va regarder, on va commencer à regarder, on verra ça la, la semaine prochaine plus, plus en détail. Donc on va commencer à, à regarder une technologie de réseau. Et donc on va étudier donc Ethernet et voir donc comment ça marche. Alors, comme je l'ai dit ce matin, c'est assez impressionnant. De voir comment Ethernet a évolué, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est une techno qui a été développée par Digital, Intel et Xerox, parce que Xerox avait défini les premiers équipements bureautiques, donc ceux qui ont inspiré Steve Jobs pour faire les Macs, donc en visitant les labos de Xerox à Palo Alto. Donc, c'était donc les, les ancêtres du Mac. Et le but, c'était d'avoir des stations bureautiques où on pouvait faire des traitements, du traitement de texte relativement sophistiqué. Alors, ça a été un échec commercial, la station en elle-même, mais les, les résultats ont été assez intéressants, puisque d'un côté, vous avez le Macintosh, et de l'autre côté, eh bien, vous avez le réseau Ethernet. A l'époque, donc, en plus de ces stations qui servaient pour la bureautique, eh bien, il fallait pouvoir avoir des euh, pouvoir imprimer. Donc, avoir les, on avait aussi les premières imprimantes laser, donc ce qui intéressait Xerox, puisque à l'origine, c'était un fabricant de photocopieurs. Donc, premières imprimantes laser qui coûtent une fortune. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui travaillent chacun sur sa station bureautique, et le but, c'est de pouvoir partager l'imprimante laser entre plusieurs utilisateurs. Donc, en s'inspirant de ce qu'on a vu tout à l'heure, de la loi, en dé... ils ont donc défini cette méthode, donc CSMA, pour donc, partager le support pour accéder à l'imprimante et imprimer les, les résultats. Donc, première version 76 de la norme, qui est une norme constructeur, donc il n'y a que Xerox qui la propose, et pendant ce temps-là, vous avez d'autres euh, compagnies comme General Motors qui commence à travailler sur le token bus, IBM qui a déjà introduit un token ring dans ses réseaux. Donc, il y a un besoin de standardisation. Et donc, dans les années 80, donc euh, création du groupe I3E 802. Donc, et, la solution de Xerox est devenue Ethernet, et donc est normalisée sous le nom 802.3. Et le passage à la normalisation a fait il y a après deux versions d'Ethernet. Une version compatible avec le modèle OSI et une version qui est utilisée. Ce n'est pas exactement la même chose. Et on verra qu'il y a un champ qui diffère entre la version standard de base et donc ce que l'on utilise ou ce que Xerox utilise. Alors, ça viole le modèle OSI, bon, mais c'est pas gênant tant que ça marche. Mais pour la standardisation, évidemment, on ne peut pas se, se permettre ce genre de choses. Donc, ce qui veut dire, en gros, que sur Ethernet, tel qu'il est défini par Xerox, on ne peut pas mettre tous les protocoles de niveau 3. Il faut que certains protocoles, il faut une certaine caractéristique dans le, le protocole pour que ça marche. Et si votre protocole n'a pas cette caractéristique, vous ne pouvez pas le faire. Donc, 3 e a repris... Pour rendre générique conforme aux modalités, c'est-à-dire que l'on peut mettre n'importe quel de protocole au niveau 3 sur euh, sur Ethernet. Mais c'est plus compliqué. Donc on verra comment ça marche. Alors à l'origine, comme j'ai dit, donc on est passé de 3 mégabits par seconde à 10 mégabits par seconde. Alors vous pouvez voir dans certains documents, vous avez quelque chose qui s'appelle Experimentally Ethernet. Donc expérimental Ethernet, en fait, c'est plus très expérimental, hein, c'est plutôt historique. C'est archaeological Ethernet, c'est la version à 3 Mbps. La version à 10 Mbps peut se retrouver aussi dans certaines documentations, comme appelée Ethernet 2. Premier changement, donc, la norme modifie la couche physique et permet directement d'émettre à 10 Mbps sur un support coaxial. Après, on a plusieurs évolutions qui ne sont pas linéaires, qui sont premièrement de passer du support coaxial à de la paire torsadée, et donc une fois qu'on est en paire torsadée, possibilité d'augmenter les débits, donc de passer de 100 mégabits à 1 giga, voire 10, 40 ou 100 gigabits par seconde. Deuxièmement, se débarrasser de, du protocole CSMA/CD qui nous freine dans les performances. Donc, est très bien quand on a un support dédié comme un coaxial, parce qu'on est obligé d'avoir qu'une station qui émet à la fois. Par contre, dès qu'on revient sur des, des supports donc euh, dédiés où chaque station peut émettre n'importe quand, et bien l'algorithme du CSMA/CD ne sert plus à rien. Donc, petit à petit, on va aussi l'éliminer. Et c'est deux, deux choses en parallèle. Alors, Ethernet marche bien sur tout ce qui est un support physique, un support concret, un fil, donc sur du coaxial, sur de la paire torsadée ou sur de la fibre optique. Par contre, Ethernet, ou l'algorithme du CSMACD, ne marche absolument pas quand on est sur une liaison radio. Parce que quand on émet... La puissance d'émission est tellement supérieure à la puissance de réception qu'on est incapable de détecter que quelqu'un d'autre démette en même temps. Alors que sur un câble, sur un coaxial ou perteur sardé ou sur une fibre optique, on a cette possibilité de détecter que quelqu'un est en train d'émettre en même temps. Et l'algorithme du CSMACD va se baser sur cette propriété. Donc, tout ce qu'on va voir ici, ça marche dès qu'on a un support filaire. Et c'est pour ça qu'on été obligé de définir une nouvelle norme qui est Wi-Fi pour les supports radio, parce que sinon, ça ne pouvait pas marcher. Alors, comme je disais, disais, simplification du protocole MAC, puisque maintenant, le protocole MAC ne ouais. fait plus rien. Donc, on émet les données quand... On... Par contre, il faut toujours l'avoir dans un coin de, de son CPU ou de sa carte, parce qu'on peut se retrouver un jour ou l'autre sur un support partagé. Donc, on va voir euh, cette évolution des technologies. Alors, un peu d'histoire pour, euh, pour terminer. Donc, on a Ethernet donc à 10 mégabits par seconde. Alors, juste quelques notations. Donc, quand on parle de technologies Ethernet, il y en a tellement qu'on est obligé de les désigner par un sigle. Et donc, généralement, le sigle que l'on a, c'est, par exemple, 10 base t Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 10 ici, c'est la vitesse, donc je peux avoir 10, 100, 1000 puis après il y a tellement de zéros qu'on n'arrive plus à lire donc on fait 10G, 4, 40G ou 100G. Donc ça nous donne la vitesse de modulation. Base, ça nous donne la, le type de codage que l'on va avoir. Alors ce que vous allez avoir, c'est soit Broadband, broad c'est-à-dire qu'on va utiliser des fréquences, une gamme de fréquences particulières pour émettre. Alors ça, c'est de la technologie ancienne. C'était un peu pour concurrencer le token BUS. et ça n'a aucun intérêt. Et ce que l'on va avoir maintenant, c'est surtout de la bande de base. Bande de base, ça veut dire qu'on utilise toutes les fréquences disponibles sur le support. Donc ça veut dire que quand vous avez un câble sur lequel vous faites passer de l'Ethernet, vous ne pouvez faire passer rien d'autre. Et ensuite, on a la technologie. Alors la technologie, historiquement, on avait un chiffre. 10 base 5, ça voulait dire un coaxial de 500 mètres. 10 base 2, ça voulait dire un coaxial de 200 mètres. Et maintenant, les techno coaxiales sont complètement abandonnés. Et on va se retrouver plutôt avec des lettres genre TX ou FX. Donc TX, ça veut dire qu'on va utiliser de la paire torsadée. Ou FX, on va utiliser de la fibre optique. Mais on peut imaginer d'autres lettres pour des couches physiques très particulières. Alors, comment on faisait en 10 base 5 Eh bien, vous prenez un coaxial, et puis, donc de maximum 500 mètres, et vous faites un trou dedans. Donc vous percez le câble, pour récupérer l'âme du câble, vous avez des griffes qui vont chercher la masse, et puis, vous branchez sur le câble qui est dans un faux plafond un équipement qu'on a électronique qu'on appelle un transceiver. Et derrière ce transceiver, vous avez un câble donc avec 15 fils qui va arriver jusqu'à votre carte réseau. Et votre carte réseau va être connectée donc, à votre ordinateur. Donc Là, vous avez la technologie pour le Dispase 5. Le Dispase 2, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire qu'on a le transceiver qui est généralement mis dans la carte et on va avoir un brochage BNC qui va permettre d'aller directement envoyer le signal sur le transceiver qui est dans la carte. Et donc, en fait, alors je ne vais pas rentrer dans, dans les acronymes ici, ce n'est pas, pas le but, mais en gros vous avez deux endroits intéressants. Si je regarde au niveau de la carte réseau ici, j'ai 15 broches, et ces 15 broches ne m'indiquent pas la technologie que j'ai derrière. Donc c'est-à-dire que je peux brancher un transceiver qui va aller sur du coaxial, un transceiver qui va aller sur de la fibre optique, ou un transceiver qui va aller vers de la perte torsadée. Donc là j'ai une interface qui est indépendante du média. Et ici, par contre, Évidemment, je dois m'adapter au média, et donc j'ai une interface qui est dépendante du média. Donc c'est ce que l'on voit ici, avec euh, l'interface indépendante du média ici, et l'interface dépendante du média ici. Alors, ça c'est l'histoire. Si on prend par exemple le 10 base 2 c'est une technologie qui est totalement passive, c'est-à-dire que vous avez un bus, que vous faites... À partir donc de câbles BNC, donc, vous avez une prise en T qui vous permet de connecter vos stations, et à la fin vous terminez par une inductance, une capacité donc pour de finir votre câble. Si vous ne mettez pas votre câble ne marche pas, votre réseau ne marche pas. Alors, ce qui pouvait arriver, c'est qu'une femme de ménage balaye votre bureau et subtilement débranche un câble. Donc il a l'air toujours branché, mais il ne l'est plus. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec deux réseaux qui ne se terminent pas par une impédance. Et donc plus rien ne marche. Donc qu'est-ce que doit faire l'ingénieur système bah, C'est courir de bureau en bureau pour essayer de voir où ça coince pour réparer le réseau. Donc ce n'est pas très agréable. Si vous êtes farceur... Vous débranchez le câble dans votre bureau et vous coupez <rire> le réseau dans votre entreprise. Donc, c'est bien, mais ça a quand même quelques inconvénients. En plus, c'est un câblage qui est spécifique à Ethernet. Donc, quand vous allez voir votre architecte, vous dites, je veux un nouveau bâtiment. Vous dites, voilà, j'ai fait le choix de ma technologie réseau. J'ai choisi l'Ethernet 10Base 2 et donc je veux un câblage 10Base 2. Ce n'est pas très évolutif, c'est juste cette technologie. Alors, c'est pas bien parce que, par exemple, quand on a une prise de courant sur un mur, vous ne dites pas à l'architecte, cette prise de courant, c'est pour brancher une lampe de bureau ou c'est pour brancher un ordinateur. Vous avez une interface vers le réseau électrique et après, vous branchez l'équipement que vous voulez tant qu'il respecte cette interface vers le réseau électrique. Donc, on voudrait avoir cette généricité au niveau des réseaux. Alors, on l'a déjà un peu avec la téléphonie. C'est-à-dire que la téléphonie, surtout dans les bureaux américains, eh bien, vous avez une prise RJ45 qui arrive dans votre bureau et vous branchez votre téléphone dessus. Et donc, ce câblage existe déjà pour la téléphonie. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Ethernet Comme Token Ring, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, c'est l'utiliser. Et donc, vous utilisez les paires torsadées qui sont directement dans les bureaux, qui étaient à l'origine pour la téléphonie mais qu'on peut utiliser aussi pour les données, et ces paires torsadées convergent vers une armoire de câblage où normalement vous branchez les câbles à votre standard téléphonique. Là au lieu de brancher un standard téléphonique, on va mettre un équipement actif qui s'appelle un hub et le hub va recopier les signaux reçus vers tous les autres équipements. Donc par exemple ici, cette station émet un signal. Et qu'est-ce que fait le hub? En fait, c'est un répéteur. Il reprend les bits et il les envoie vers tout le monde. Si deux stations émettent en même temps, donc le hub va le détecter et va générer vers les autres un signal qui ressemble à une collision. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec un hub? Eh bien, on a émulé le fonctionnement d'un bus. Donc, de cette manière-là, on retombe sur nos pieds et tout ce qu'on a développé pour le bus marche. Donc, vous vous rappelez, je vous parlais de ces prises. Quand j'étais ici, je vous disais, on a quelque chose qui est indépendant du média et ici, on a quelque chose qui est dépendant du média. Donc, en changeant ce qui est dépendant du média et en mettant autre chose, on peut faire évoluer Ethernet vers un nouveau support physique. Donc, c'est ce qui a été fait en prenant en compte, donc, les propriétés de câblage que l'on a dans les bâtiments, les règles de câblage qui nous disent que le câble ici permet de monter, d'avoir une distance maximum entre la prise dans votre mur et l'armoire de câblage, et elle est au maximum de 100 mètres. Donc Ethernet va prendre les mêmes contraintes. Ce qui fait que maintenant, quand vous voyez une prise RJ45 au mur, bah vous ne savez plus si c'est pour la téléphonie, pour les données, on a une prise qui est banalisée n'importe quel type de données, comme on a une prise de courant qui est banalisée pour n'importe quel équipement. En plus, bah, si la femme de ménage débranche votre câble, qu'est-ce bah, qui se passe bah, Il n'y a plus de réseau, mais les autres continuent à en avoir. Donc c'est beaucoup plus facile de localiser la panne, il suffit donc de rebrancher le, le câble là où ça marche donc, ça a pas mal d'intérêt. Vous voyez que c'est un peu paradoxal, parce qu'ici, on a une technologie passive, on n'a absolument pas d'électronique, mais cette technologie passive est beaucoup moins fiable qu'une topologie active où on a un équipement qui joue le rôle de réputé. Donc, on a cette évolution de câblage, et après, bah, si on change des câbles, on va être capable d'émettre de plus en plus de débit. Et donc, en ayant des câbles, par exemple, qu'on appelle de catégorie 5, eh bien, on est capable de monter jusqu'à 100 Mbps. Donc, ça impose certaines règles de câblage, mais on arrive donc à monter en débit de cette manière-là. Donc, on verra aussi d'autres manières donc, de monter en débit. Alors, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là.